Qu'est-ce que le groupe, ce soir, a intégré comme, euh, comme information et comme clé d'évolution Alors, ah euh, oui, ce soir, ce soir, on était pas mal sur l'émotionnel. C'est-à-dire que euh, le corps émotionnel, on se demandait comment on l'intègre. Le corps émotionnel, ça cache, ça renvoie une notion de corps de jouissance et de kundalini. Donc, en fait, on ne sait pas trop quoi faire de notre jouissance. On commence tout juste à l'intégrer. La jouissance, c'est... Euh, Ok, c'est la pulsion de l'incarnation. C'est des pulsions primaires. C'est à la fois le corps, les émotions. Le corps, les émotions, c'est euh, ce qui nous permet d'acter. Sachant que le corps, comme j'ai dit à Jean-Charles, pose nos propres limites, pose des limites. Les émotions posent des limites. L'esprit pose des limites. Euh, tout ça, donc, pour ne parler que de ces trois aspects-là, euh, tout ça est... Le, le corps n'est pas le chef, le, le mental, le cerveau, l'esprit n'est pas le chef, les émotions ne sont pas le chef. Ce qui est le chef, c'est l'étincelle divine, c'est la conscience, qui se manifeste à travers différents aspects qu'on nomme corps, émotion, esprit, etc. Euh, le groupe a cherché, enfin cherche, commence à intégrer la notion de euh, mettre en lumière les expériences. Les, les, les, les facettes de soi qui sont cachées dans l'expérience, c'est-à-dire que lorsque je crée une expérience, lorsque je vis une expérience, je me perçois. Et il est question ici d'accepter ce que je perçois de moi lorsque j'agis dans le monde, lorsque je parle avec quelqu'un, lorsque je fais une action, lorsque je fais un choix, etc. Donc c'est l'acceptation d'expérimenter. L'acceptation d'expérimenter, c'est mettre en lien le féminin et le masculin, l'intérieur l'extérieur sachant que ce qui se met en travers de, euh, de ça c'est notre logique de, de vouloir sauver tout le monde hein. donc bourreau c'est si victime sauveur si je résume bourreau et sauveur c'est la même chose polarisé en positif en négatif dans les codes de la société donc, en fait c'est la même pièce sauf que la feinte c'est que bourreau bourreau sauveur et victime c'est la même chose c'est la même énergie polarisée en deux euh, énergies différentes. Parce que le bourreau, c'est le prédateur, il accepte d'aller dans le monde et d'agir dans le monde. La victime refuse. C'est le monde qui l'emmène dans les situations. Et c'est cette énergie qu'on a, qu a commencé à intégrer, qu'on commence à intégrer. Sachant que la, la notion d'émotion est centrale. Pourquoi Parce que c'est une intensité, l'intensité émotionnelle nous permet de reconnecter à la notion de jouissance qui lui est sous-jacente et à la notion d'action du corps, qui lui est sous-jacente aussi. Alors, ce qui gêne, enfin, ce qui vient faire entrave à ça, c'est que, vu qu'on est sur une notion de bourreau victime sauveur, que j'ai déjà détaillé, que j'ai déjà décrypté juste avant, euh, on projette dans le monde qu'on est une victime. Donc, en fait, ça renvoie à la notion euh, qu'on a intégrée ce soir d'infantilisation. Ça veut dire que le monde entier, ou tout ce qui est autre que nous, c'est l'autorité ancestrale, papa-maman. Papa-maman nous dit quoi faire, et nous, on se base sur ce modèle pour faire nos choix. Sauf qu'on ne voit pas qu'on fait nos choix, on pense que c'est papa-maman qui nous ordonne de faire ça. Alors qu'en fait, la clé d'évolution, c'est que nous faisons nos propres choix à partir du contexte global dans lequel on est. Sachant qu'on est toujours... Euh, Influencé par un contexte. En tant qu'individu, par le contexte familial, par le contexte sociétal, par le contexte amical, par le contexte du monde, de la société humaine, euh, du trajet que le soleil fait dans l'univers, enfin bref. Il y a toujours un contexte qui est par-dessus euh, duquel, euh, alors pas duquel, mais euh, dans lequel on va pouvoir nous se positionner. Et là, c'est là que j'en viens à la clé d'évolution, c'est que euh, la clé de réalisation du soi, c'est l'individualité. On ne peut pas faire, on peut pas y couper sur ce plan de conscience. C'est pas possible. Euh, on ne peut vraiment pas y couper. Ce n'est pas possible. On ne peut pas euh, feinter ça. On ne peut pas esquiver le fait d'utiliser son, individu son individualité, qui est une boîte à outils avec des paramètres précis, avec des ressources et des limites précises. Euh, pour espérer, en fait, en sous-jacent, ça veut dire re rejoindre Dieu, ça veut dire en sous-jacent, euh, connecter le divin en soi. C'est ce que ça veut dire. Donc avec ça, j'ai à peu près tout dit. La soirée a été très longue, mais c'était absolument génial. On a quasiment fait euh, 4 heures, parce que ça fait 3h45 qu'on est ensemble. Euh... Vraiment, soyez votre propre autorité, parce que vous l'êtes. Vos choix vous appartiennent. Ce que vous voyez, les, la complexité du monde et des situations et la complexité de qui vous êtes ne déterminent pas vos choix. Ce qui détermine, les choix se posent et ne sont pas assujettis et ne sont pas influencés par qui je suis et quelles sont les facettes que j'ai et qu'est-ce que je vis à l'extérieur et quelles sont les situations qui m'arrivent et ce que disent les gens, etc. Le fait d'externaliser de, que « Ah, si j'ai fait ce choix, c'est parce que j'ai ça en moi, parce que j'ai ça, parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai vécu ça. » C'est une excuse d'enfant. C'est juste un enfant qui ne veut pas assumer. Ou une adolescente, ou une, un adolescent qui refuse d'intégrer ses responsabilités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est au minimum du minimum, c'est l'avoir dans un coin de son esprit. Dans un coin de sa tête et au maximum c'est l'intégrer jusque dans ses cellules euh... donc vraiment le groupe de ce soir est ce qu'on avait à voir de prioritaire de comme choix comme fonctionnement et comme clé d'évolution c'est passer par on passe par l'action passe par l'action et à partir de cette action regarde là où tu en es quels sont les paramètres de ton individualité et après eh ben, tu, tu voyages, tu pérégrines Parce que c'est à travers les actions C'est à travers ce que tu inities Donc Kundalini, corps de jouissance Tâtonnement, échec, réussite Que tu perçois là où tu en es Et que tu vas challenger aussi aussi pardon Les limites Les conditionnements familiaux dans, Auxquels tu es euh, assujetti Les énergies et les fonctionnements Collectifs auxquels tu es connecté L'énergie mondiale Qui t'influence Etc, cetera, etc. Cetera. Si es une femme, tu bah es, es relié au collectif féminin. Si t'es un homme, tu es relié au collectif masculin. Et à ses choix. Mais tout ça, c'est une complexité qui influence un certain niveau de choix. Mais comme on a plusieurs niveaux de choix, en fait, il y a un choix beaucoup plus profond qui n'est pas influencé par ça. Donc en fait, acte et ensuite vois qui tu es. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je vous remercie d'avoir passé la soirée en ma compagnie. Merci à tous.